aujourd'hui cette vidéo sur la respiration. La respiration, on n'y prête pas attention, on respire de façon naturelle sans se poser de questions et pourtant elle a vraiment plusieurs rôles très importants à jouer. Tout d'abord au niveau physiologique, c'est-à-dire sur notre corps, notre physique, mais également un rôle au niveau de notre système nerveux, de notre mental. Je vous expliquerai d'ailleurs en fin de vidéo comment réaliser un petit exercice tout simple Très facile, très rapide à réaliser et qui tout de suite va vous permettre de retrouver le calme, la détente. En attendant, je vous explique tout sur la respiration. C'est parti. Donc la respiration pour le système physique, donc, ça permet quoi Deux principales actions en fait. Tout d'abord, ça va permettre de mieux oxygéner nos cellules. Et des cellules bien oxygénées, ce sont des cellules qui vieillissent moins vite. C'est important. Mais aussi, la respiration va avoir un effet sur notre système digestif. Parce que quand on respire, on a un muscle, le diaphragme qui est là, qui monte, qui descend et qui du coup va tout naturellement masser les organes qui sont dans notre abdomen, intestin, foie, estomac, etc. Et donc, ça va permettre de digérer mieux, de se sentir moins ballonné, ce qui est quand même assez intéressant. Au niveau à présent euh, de notre système nerveux, et eh bien c'est vrai que respiration système nerveux sont très étroitement liés. Quand on est stressé, on s'en rend pas compte, mais on respire mal, on respire pas quasiment. C'est-à-dire qu'on a une respiration qui est très très courte. On est on est oppressé en fait. Et inversement, si on se dit bah, je vais pouvoir me calmer par ma respiration, ça marche. C'est-à-dire que consciemment, je vais ralentir ma respiration l'amplifier et là les battements cardiaques ralentissent automatiquement et ça apaise mon système nerveux c'est physiologique donc vraiment on se sent plus apaisé plus tranquille quand on prend la peine de respirer profondément comme je vous le disais en début de vidéo je vais vous montrer un petit exercice très facile à réaliser où que vous soyez et tout de suite va vous permettre de vous sentir mieux je vous montre vous mettez une main sur votre abdomen comme ceci et vous mettez une main dans votre dos comme cela. Vous allez prendre de profondes inspirations en gonflant l'abdomen et vous expirez et là vous rentrez votre ventre. C'est comme si vous vouliez gonfler votre ventre comme un ballon à l'inspiration. Et à l'expiration, vous le dégonflez le maximum et vous rapprochez une main contre l'autre. C'est juste pour avoir une sensation un petit peu plus importante. On le fait ensemble, c'est parti donc une première fois, on prend une profonde inspiration par le nez et on gonfle l'abdomen. On y va. Et ensuite, je rentre mon ventre au maximum en dégonflant, en expirant par la bouche. Vous pouvez faire ça deux, trois, quatre fois de suite, tranquillement. Vous représentez bien les sensations, que vous ressentez le ventre qui se détend le rythme cardiaque qui ralentit, tous les bienfaits que vous tirez de cet exercice et vous verrez, vous retrouvez votre calme, c'est instantané. Donc à faire aussi souvent que vous en avez besoin. Je vous propose, si vous voulez aller plus loin, de me contacter. Je suis également, en plus de naturopathe, je suis sophrologue, donc je propose des séances pour apprendre différentes techniques de respiration qui permettent de s'apaiser d'apaiser le mental, de cesser les ruminations incessantes qui polluent notre esprit, et ça permet aussi vraiment de lâcher prise. Donc n'hésitez pas, je propose des séances, que ce soit en présentiel à mon cabinet à carillo et oui. bien en distanciel, j'en fais de nombreuses et de plus en plus en distanciel aussi. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site, je vous mettrai l'adresse dans la description de cette vidéo, et vous aurez... Mon mail, mon téléphone, un formulaire de contact, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.